J'étais technicien chauffagiste. J'ai choisi de rentrer dans ce réseau euh, parce que je pouvais euh, aider euh, les autres. C'était vraiment euh, un métier dans le... qui me parlait. Euh, et puis, ça me permettait de m'aider moi-même aussi. Et puis, il y avait tous les grands mots, euh, épigénétique, neurosciences, psychologie, tout ça, je me suis dit, euh, j'allais pouvoir me nourrir et me nourrir euh, pour, pour le mot, hein, qui, qui est bien dans la, dans la sémantique, euh, de, pendant très longtemps. je savais que je n'allais pas me lasser au bout de cinq ans. Les formations, les gens que j'ai pu rencontrer, les histoires de vie, de tout ce qui est apporté, euh, comment tout a, tout a confirmé, les expériences que j'avais pu avoir par le passé, euh, toutes les idées, toutes les, euh, toutes les recherches que j'avais pu faire euh, personnellement. Euh, tout ça, tout d'un coup, j'avais euh, la confirmation que, que c'était possible. Euh, déjà quelques kilos en moins, <rire> c'est pas mal. À euh, <rire> moi personnellement, et encore plein de choses, hein. c'est tellement profond. Euh, Méfiez-vous, vous pourriez rester dans votre ancienne vie. Aïe!